cache cette convention Aujourd'hui, le montant annoncé par Wauquiez est 543 millions d'euros. Il va le manquer plusieurs dizaines de millions d'euros si, si ces chiffres sont confirmés. Ce projet de convention TER aura un impact négatif sur la formation des agents, la sécurité des circulations, tout en entraînant une réduction de l'offre ainsi qu'une diminution de la qualité de, du service dû aux usagers. En fait, les conventions TER, c'est euh, les accords qu'il y a avec les conseils régionaux en fait, pour euh, produire le plan, le plan de transport voyageurs euh, régional. Donc là, il va y avoir une, ré, une réduction des budgets notamment, et euh, donc euh, ces histoires aussi d'ouverture à la concurrence et une augmentation des pénalités en cas de retard. Euh, J'explique quand même au passage que euh, les retards, ils sont forcément liés aussi à l'organisation d'une entreprise derrière et forcément au budget de fonctionnement de l'entreprise. Du coup, le fait de baisser euh, les budgets qui sont accordés aux entreprises qui vont prendre le marché, parce qu'on ne sait pas au jour d'aujourd'hui qui va prendre le marché, c'est euh, demander toujours plus de productivité. Réduire pour ça le nombre de salariés, réduire pour ça du coup la sécurité, que ce soit ferroviaire, sécurité des usagers à bord des trains, sécurité des salariés à bord des trains, parce que les salariés aussi se font agresser à bord des trains. Voilà. Le danger il est, il est aussi, euh, enfin, c'est quelque chose de continu, ce n'est pas nouveau avec la Convention de TER, c'est que de moins en moins le réseau est entretenu, les pas de maintenance sont de plus en plus espacés, que ce soit pour le matériel ferroviaire ou pour le réseau. Donc nous on, on dénonce ça aussi, le fait qu'on met en danger euh, les personnels et euh, les usagers des transports. Et ça c'est quelque chose qui a été mis en, en lumière quand il y a eu Brittany, mais qui, a, qui, qui existe depuis de nombreuses années et qui se dégrade encore. Et puis la précarisation de l'emploi, et euh, voilà c'est qui se fait par tous les bouts. Euh, avec des intérimaires, avec des contrats euh, en CDD, avec des gens qui ont différents contrats dans la même entreprise. Oh, voilà, en fait, euh, comme partout, quoi. Voilà.